d'un coup, elle s'est envolée. Si le ciel avait des ailes, Ma terre resterait collée. Entre le jour et la nuit, coincé voudra décoller. Si j'avais laissé Christelle,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 reculé et annulé. Le vent s'abat sur le sens des bancs qui m'ont épaulé. Mes irricordes et clémences, mon âme meurtrie d'emblée. Les fonds rejettent l'apparence la balle qui m'avait jonglé.